Alors, c'est le moment maintenant de voir si le jeu de couleurs, le thème de cet éditeur me convient. Là, actuellement, je suis dans le thème par défaut, mais en fait, j'ai le choix entre beaucoup d'autres thèmes. Pour les voir, je vais aller dans « Code »,« Préférences »,« Thème de couleurs ». Et dans ce menu qui apparaît, je peux en fait naviguer entre différents thèmes et choisir celui qui me convient le mieux. Alors ici, nous sommes dans l'item clair maintenant. Allez, je vais opter pour celui-là. A vous de voir lequel vous convient. Si vous n'êtes pas content des, des thèmes qui vous sont proposés, vous verrez au bas de la liste, il y a l'option « Installer des thèmes de couleurs supplémentaires. Et si vous faites ça, vous aurez une très très longue liste qui apparaît. Ce sont tous des thèmes que vous pouvez choisir. Alors je ne sais pas quel est le meilleur moyen de les de tous les prévisualiser. Vous pouvez vous baser sur leur titre, mais c'est pas forcément très, très parlant. Bref, j'espère que vous trouverez le thème qui vous convient.